Dans la caméra cachée d'aujourd'hui, j'aborde une célèbre danseuse qui se balade avec sa mère dans le marais à Paris. C'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, fondateur de Morning Kiss, la première école de séduction pour hommes. Et la femme que j'aborde dans cette caméra cachée et non seulement très belle, mais c'est aussi une célébrité dans son pays d'origine. En effet, c'est la directrice artistique d'une école de danse à Los Angeles, et elle est surtout connue pour son rôle sur le jury de l'émission You Can Dance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'émission You Can Dance, c'est un concours de danse qui, dans sa version française, était présenté par Benjamin Castaldi et comportait sur le jury Fovoto et Shime. Donc bref, cette femme que j'aborde dans le Marais, on pourrait dire que c'est un peu l'équivalent de faux Fovoto dans son pays d'origine. Et n'oubliez pas d'enclencher les sous-titres, parce qu'on parle en anglais, puisqu'elle vit aux états unis Et euh, donc ce que je vous propose, c'est que vous regardiez d'abord la séquence, ensuite je vous la commente. Et éventuellement, à la lumière de, de mes commentaires, ça peut être bien que vous re-regardiez à nouveau la séquence pour, euh, pour remarquer ce que je vous ai commenté. Allez, on y va. Uh, hi, ju just a second. I just wanted to stop you to, to speak to your friend. I'm guessing you speak English because you don't look yes? French. Uh, yeah, yeah. I was just over there and uh, and I saw you and I wanted to meet you because because I th I don't know, I was intrigued by you. Oh, thank you so much. My name is uh, my name is Alex. I'm nice to meet you. Hi. I'm so sorry. I you are. Yeah. Yes. Oh, okay. <laughs> yeah. Well, I I just thought I like, well, I didn't want to suppose you were married. I wanted to come and check. But, uh, it's very nice, so. and it's a big compliment. So, uh, well. I'll take it. It's very so nice. Sure, you're you're you. welcome. <laughs> With yeah. pleasure. Yeah. Where are you guys from? We're Polish. Oh, okay, I would have said uh, Russia. Yeah. I guess you get that a lot, don't yeah. you? Yeah, we're blonde. Yeah, it's close. Yeah. yeah, but it's very different. Yeah, a lot of people say I, I look uh, Finnish, whereas I'm yes, British, for example. Yeah, yeah you, you do look Finnish. Yeah, yeah there you go. You or or, or German sometimes. Foreign. You could be German. You could be Polish. Really? Okay. Blonde, blue eyes. I've never had that. That's pretty Polish. I wouldn't have thought so. No, you're joking, aren't you? No, no, no. Really? Yes. No, okay. Really. I would have thought there'd be black Muslim. hair and Muslim. black eyes. Okay. Polish now, Polish are One uh, blue eyes, like all, her, more mostly. like her. Oh yeah, like all right. Yes. I don't know many Polish people. Then sh sh you should go to Poland. A lot of pretty girls. <laughs> really? Oh. Yes. Okay. Most I pretty can, girls Yeah, of the I can tell. <laughs> well, prettier than me. Very, very pretty. <coughs> I don't believe you. <laughs> <laughs> Thank you. Are you guys on holiday here? Uh, no, my mom lives here. Uh -huh. She does a lot of oh, things cool. here. Oh, so. cool. Okay. Well, it was a nice meeting you guys. So nice meeting you. Same here. Have a good time. <laughs> it was And cool. go visit Poland. Okay. You think? Okay, I will. One day. Yeah. Do you live here? Yeah. Uh, find me on Facebook. We can be friends. I mean... I don't want to be your friend. It no, it wouldn't, know, it, know, it, wouldn't, know, it wouldn't work. I know. Most people can't be friends with me. Yeah, okay. you, that happens a lot. Okay. Yeah, it does. Well, actually, I'm just thinking. But um, she's married. Yeah, Yeah, I know. No. I know. that. Um, no. But she can be... Yeah, I, I, I get it. It's okay. It's okay. Life, It's okay. I'm cool. Uh, but you don't live in Paris anyway, so I come here all the time. Though, you do? To see my mom, yeah. Because you look like a cool person. I mean, <laughs> <laughs> I'm okay. I'm okay. <laughs> I, I I don't know. Yeah, I think that'd be fun. We, we we could like uh we could introduce our mutual friends to each yeah. other. Yeah. Um, yeah. Okay. You can introduce you to nice Polish. How old are you? I'm much older than you think. How old do you think I am? Forty. Yeah. Oh. Yeah, I am. Oh. Yeah, I'm 42. Oh, 42? Yeah, you I look think. like 30, Yeah, now? that's that's I'm totally Are you immature. Mm -hmm. Are you single? Yeah. Really? Well, it depends. Oh, well, we, we have a <laughs> wait, we <laughs> It's complicated. Have great, we have a beautiful cousin. Yeah. Yeah. But he's he said complicated. This means he's not a, he's a married. Well, no, I didn't say that. You, you asked me if I was single. I'm not single. It, it's like uh, You, you're never really single, are you? You go from, from one boyfriend to another, you, you know. No, I'm single for she a while. No, she's you're not. not. But Bullshit. She's married. Yeah, I know she is not. I get it. It's okay. She, he gets it. I no, get it. But he's saying like you're never really sing, single because you like are seeing one person and then another person. This is French. Oh, you think? Maybe. Yes. Not It's not a French ah, way. Yeah. Polish people are Christian. Yeah. Then don't do this. Oh, I'm not very Christian. No? What are you? I, I, in religion? Mm -hmm. No, we don't need to talk about religion here on the on the side of the, of the sidewalk. You can talk about religion you want. <laughs> Find me on Facebook. Uh, hang on, hang on, videos. hang on. Are you French? No, you're yeah, British. well, that's complicated too. I, I'm half French, half English. Yeah. Okay. But but you're I think I'm gonna have I'm gonna have a terrible time finding your name. How, how do you spell Not it? Yeah. And. A no. Okay. And then, right. that's me. The first one? Yeah. All right. Uh, OK. A jouté comme ami. So you speak French? No. Really? Really. Okay. Yeah. I can only. It's pretty bad. Yeah, that's bad. Yeah. Yeah, it's, it's really hard. Okay, we gotta run. Yeah. But But, je, je, je te fais la bise. You, you know, you know a bit of French. Uh, a bit. It's like uh, this. Uh, yeah. It's cultural. <laughs> Don't worry, I know she's married. It's okay. It's okay. Okay. <laughs> it's just like. A... <laughs> okay. Bye bye. Bye. Nice meeting you. Bye guys. See you. See you. Alors voilà, dans cette vidéo, je vais vous commenter depuis le début et je vais même vous commenter l'état d'esprit que j'entretenais, les pensées que j'entretenais dans ma tête avant d'y aller. Vous avez remarqué au début que j'y vais en courant. D'abord, première chose, c'est une chose importante à faire pour rattraper une femme parce que quand on, a, quand on court, on ne peut pas réfléchir en même temps, on ne peut pas se noyer dans ses pensées. Et, et ce que le peu de pensées que je suis capable d'avoir en courant vers elle, c'est que je suis motivé parce que je la trouve très belle. Alors j'entends beaucoup de débutants me dire « Ah oui, mais moi, une femme qui est belle, je la trouve particulièrement intimidante. » Oui, au début c'est le cas, c'était mon cas aussi quand j'ai démarré, mais sachez que ça, ça évolue avec le temps et qu'au bout d'un moment, vous allez trouver les très belles femmes euh, plus faciles finalement à aborder. Euh, D'une part parce que vous, vous, votre motivation sera au top et d'autre part parce que ces très belles femmes ont tendance à être peu abordées parce qu'elles font peur à beaucoup d'hommes donc elles sont relativement plus faciles, et ça c'est contre-intuitif. Elles vont être plus faciles, je ne suis pas en train de dire que ce sont des filles faciles, je suis en train de dire qu'elles vont vous recevoir euh, plus agréablement typiquement. Alors elle est avec sa mère, euh, c'était assez évident que c'était sa mère euh, parce qu'elle se ressemblait et puis la mère était manifestement beaucoup plus âgée. Euh, J'ai été intimidé par cette configuration Maintenant, je, je, je sais d'expérience que j'ai pas à écouter cette peur-là, qu'il faut que j'y aille quand même, parce qu'il n'y a aucune raison qu'une mère le prenne mal. Et euh, bah, malgré que j'avais certaines palpitations, j'avais le cœur qui battait, j'ai appris avec le temps à recadrer cette peur comme une excitation, et, et, à, y, à, et, à, et à y aller quand même, parce que euh, je sais d'expérience que même une interaction qui, qui ne, ne va nulle part, et eh ben je reviens de ces interactions-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément un râteau, je reviens euh, fier de moi, fier d'être passé à l'action, fier d'être allé vérifier ce qui pouvait se passer. Effectivement, c'est ça le but. Le but, c'est juste d'aller vérifier ce qui peut se passer. Le but, ce n'est certainement pas de réussir un quelconque résultat. Le but, c'est juste de voir ce qui peut se passer. Et là, je me retire beaucoup de pression et ça rend ma prise d'action plus facile. Alors vous avez remarqué, je sais pas si vous vous souvenez, que je parle d'abord brièvement à la mère. Euh, oui, il faut parler à la mère, ou même si c'est une copine qui accompagne, par simple courtoisie, par considération. Parce que si vous n'acquiescez pas à son existence, elle va avoir tendance à s'impatienter, et ça, ça va pas être bon pour vous, parce que euh, la femme à qui vous voulez parler, voyant sa copine ou sa mère s'impatienter, va mettre fin à l'interaction plus rapidement que vous ne le souhaitiez. Ce que je dis à la mère, c'est euh, que je lui dis « Je vous arrête juste un instant parce que je voulais dire deux mots à votre amie. » Alors notez que je, je dis « votre amie euh, », c'est-à-dire que j'ai bien vu que c'était sa mère, mais c'est une sorte de compliment que je glisse là pour qu'elle se sente jeune. Euh, je, je, le, je la considère comme étant potentiellement l'amie de, de, de la femme que je vise en question. Et ensuite, bah, sans attendre, un quelconque accord ou euh, l'autorisation de la mère. Ensuite, je me tourne vers la fille qui m'intéresse et je lui explique pourquoi je suis là et je lui fais part de mon intérêt pour elle. Ça, c'est ça, c'est le son les principes. Et donc je lui dis bah, que j'étais là-bas, que que je que t'ai vu, que je t'ai trouvée intrigante et que j'ai voulu venir te dire bonjour, quelque chose comme ça. Et à ça, elle me répond oh merci avec un grand sourire. J'ai choisi le mot intrigante que j'ai tendance à utiliser souvent parce que c'est un compli compliment qui est indirect. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire « Ah, je t'ai trouvé euh, phénoménal, je t'ai trouvé euh, ravissante. » Si je faisais ça, je me mettrais un peu à ses pieds et ce serait gagné d'avance pour elle. Là, ce que je lui communique, et c'est mon état d'esprit, c'est OK, elle a attrapé mon regard, j'ai bien aimé ce que j'ai vu, maintenant j'ai envie d'en savoir plus parce que euh, un beau physique c'est bien mais ça suffit pas. Donc je, je, je m'inscris un peu dans le cadre d'un acheteur, si, on, si je peux faire une analogie avec par exemple un acheteur qui fait le tour des concessions automobiles, bah peut-être qu'il va, va apercevoir une belle carrosserie dans la vitrine, mais ça ne va pas lui suffire, il va, il va pas sortir son chequier à ce moment-là, il va rentrer dans la concession, il va vouloir s'intéresser au modèle en question, aux performances, à l'habitabilité, au confort, à la garantie, à tout un tas de choses. Donc là c'est pareil, j'ai aimé ce que j'ai vu, j'ai envie d'en savoir plus. Et c'est de cet état d'esprit que découlent les phrases. Je, je dis jamais des phrases qui sont apprises par cœur, euh, donc à chaque fois mes phrases vont être un petit peu différentes les unes des autres, parce que je les improvise à chaque fois. Par contre elles découlent d'un même état d'esprit, de dire à cette femme-là que j'ai bien aimé ce que j'ai vu, et que je voulais en savoir plus. C'est ça que ça traduit. Alors tout de suite, ce qui est intéressant c'est qu'elle me répond « Ah ben je suis désolé, je suis marié. » Ça, même si je suis un peu déçu, euh, c'est un bon signe, ça traduit le fait que euh, l'interaction est suffisamment sexuée à ce stade, elle sait pourquoi je suis là, elle sait que je suis pas là pour faire ami-ami, elle sait que je suis pas là pour demander mon chemin. C'est pour ça qu'elle me répond tout de suite qu'elle est mariée. Alors moi je lui explique que, à ah, ah, bon d'accord, bah, ok, mais je, voilà, je voulais venir te voir parce que je voulais pas supposer que tu étais marié, je voulais venir le vérifier. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle me répond :« Ah bah, ben, c'est très gentil. Je prends ça comme un gros compliment. Je prends volontiers. C'est sympa. » Et donc là, on voit bien que euh, mon compliment indirect de dire qu'elle est intrigante, de dire que je voulais venir vérifier euh, si effectivement elle était libre ou pas, eh ben, ça suffit amplement comme compliment. Vous n'avez pas besoin de de, de, de faire des tirades sur son physique, de dire qu'elle est ravissante, de, de dire qu'elle est magnifique. Vous voyez, là, ça suffit amplement. Ce qui est intéressant à noter, c'est que je ne repars pas tout de suite. Bah oui, parce que je la trouve très belle, je la trouve très cool dans sa façon de parler, je suis en train de passer un bon moment, ça se trouve, on pourrait devenir amis, euh, et aussi, je le fais pour la démonstration en caméra cachée. Bon, vous savez très bien que je suis marié, que je n'ai que je, rien à rechercher dans cette interaction. Par contre, vous, quand vous serez à ma place, bah peut-être que euh, cette, cette femme peut faire partie de votre réseau. Elle va peut-être vous présenter des copines à elle. D'ailleurs, on le voit plus tard dans l'interaction que c'est le cas. Qu'elle qu veut me présenter à ses copines, à sa cousine. Euh, bref, c'est toujours utile. Euh, petit aparté sur ma tonalité de voix, si vous réécoutez mes premières phrases, vous allez noter une différence entre le début, où je, je trahis une légère euh, nervosité, c'est-à-dire que je parle relativement vite, et après ensuite, bah, dès que ça commence à se poser, au bout de quoi une minute, euh, mon ton redevient complètement posé et je, et je parle avec une décontraction et une aisance. Je vous dis ça parce que, bah, d'une part, on pourrait défendre que c'est presque, presque charmant finalement d'être un petit peu, un minimum mal à l'aise au début, mais peu importe, on n'est même pas obligé de défendre ça. Simplement, même si je suis un petit peu mal à l'aise au début par rapport à, à partir de la, preuve, de la fin de la première minute, notez que c'est amplement suffisant. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour aborder une femme, vous n'avez pas besoin d'être parfaitement rodé, vous n'avez pas besoin d'être chaud. Là, c'était ma première interaction de la journée. Euh, voilà, c'est suffisant. Euh, heureusement que c'est suffisant, parce que sinon la race humaine se serait éteinte depuis bien longtemps s'il fallait être parfait pour faire une rencontre. Donc, euh, retirez-vous cette pression-là de vous sentir obligé d'être parfait. Après, bah, on s'en suit une conversation assez typique qui revient dans beaucoup de mes interactions. Euh, on échange sur nos origines, on essaie de deviner euh, d'où on aurait dit qu'on venait si on ne l'avait pas su. Il euh, y a la question de l'âge, ah oui, tu me donnes quel âge, etc. C'est que du très classique, C'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que... Ce qu'on est en train de jauger, elle et moi, c'est la sous-communication, c'est le non-verbal et le paraverbal, c'est tout ce qui passe entre les lignes, entre les mots qu'on est en train de dire. Les mots, finalement, on s'en fout. Le, les, les mots sont simplement un prétexte pour jauger notre communication paraverbale et non-verbale. Là, je suis en train de me délecter de cette conversation avec elle et j'ai l'impression qu'elle aussi, alors que finalement, ce qu'on se dit n'est pas très intéressant. Ça, je veux que vous vous en souveniez pour que vous baissiez vos exigences par rapport à la qualité des mots que, que, que vous allez dire. Retirez ce filtre de qualité que vous pouvez avoir dans la tête, et que moi j'avais dans la tête jusqu'à jusqu un certain moment, ce filtre de qualité qui, qui, qui vous dit dans la tête, « Bon, est-ce que ce que je suis sur le point de dire, est-ce que c'est suffisamment bien pour être dit ?» Non, vous pouvez dire des banalités, des choses inintéressantes, c'est pas grave. Notez que la mère euh, participe à, à la conversation, un minimum, et je l'inclus volontiers. C'est pas un souci, euh, au contraire, euh, j'ai déjà marqué mon intérêt sexué, euh, la fille que je vise, elle sait très bien que c'est elle qui m'intéresse, donc que la mère vienne parfois dans la conversation n'est absolument pas un problème. Au contraire, je peux faire démonstration d'aisance avec la mère, et que, parce que ça c'est une démonstration de confiance en moi vis-à-vis -vis de la femme qui m'intéresse, et aussi ça sous-communique que je considère que j'apporte de la valeur, parce que si je suis à l'aise avec sa mère, quelque part ça veut dire que je considère que je suis peut-être un bon parti, que peut-être que euh, j'ai déjà acquis euh, son accord pour que, avec, euh, pour que je sois avec sa fille, bref ça dit que des bonnes choses. Alors là, on arrive à ce que moi, je pensais être peut-être la fin de l'interaction, donc je commence à dire mes au revoir. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, bah, la femme qui m'intéresse, là, elle va pour me rattraper. Elle me relance, alors que je suis en train de lui serrer la main pour dire au revoir. Elle me relance et elle me dit « t'habites à Paris ?» Alors euh, et, et, et elle continue avec, en, en me disant bah, « ajoute-moi sur Facebook, on, on peut peut-être être amis ». Et moi, je m'amuse un peu avec ça et je lui dis non, non, non, moi, j'ai pas envie d'être ton ami. Et, et, et puis, c'est bah, un peu vrai en plus. Euh, moi, je la trouve très attirante. J'ai pas envie de me rabattre sur la case amie. Je, je sais ce que je veux. Euh, c'est pas de l'amitié. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après Je me souviens plus. Ah oui, elle me répond qu'effectivement, il y a peu d'hommes qui peuvent être euh, amis avec, avec elle. Euh, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que j'ai assumé mon intérêt sexuel pour elle. Je n'ai pas cherché à me rabattre euh, dans la case « amis », euh, comme elle a visiblement l'habitude de beaucoup d'hommes font avec elle. j'ai pas envie d'être cette espèce d'orbiteur qui, qui lui tourne autour euh, comme, un, comme un satellite autour d'une planète euh, à, à, à, à lui proposer mon écoute quand elle a des problèmes, à lui acheter des cadeaux, à l'accompagner, porter ses courses. Non, j'ai pas envie d'être ce gars-là. Euh, j'ai un intérêt sexuel pour elle et je l'assume. Et c'est marrant parce que c'est à partir de ce moment-là que si vous regardez attentivement, il y a une certaine tension sexuelle. Et la mère, elle l'a bien sentie, parce que c'est à ce moment-là qu'elle qu se met à me rappeler à l'ordre et elle me dit « mais euh, elle est mariée, tu sais ». Et bon, moi je savais, puisqu'elle me l'avait déjà dit dans sa première phrase dans l'interaction. Alors moi je dis à la mère « oui, oui, je sais, t'inquiète pas, c'est parfaitement OK avec, », avec un gros sourire. Et puis bah, je dis à la fille bah, « écoute, t'as as, l'air cool, euh, effectivement, on pourrait peut-être euh, mélanger nos groupes d'amis, euh, les présenter entre eux, ça pourrait être sympa. Et là, la mère, elle me dit, euh, mais tu es célibataire. Et moi, je dis oui. Et la mère, elle me dit euh, vraiment. Et moi, je lui dis, bah ça dépend. Voilà, je vais jouer un peu avec la situation, toujours rester rester sexué et assumé. Et, euh, et à ce moment-là, bah, la fille qui m'intéresse, elle commence à me vendre sa, sa cousine qui serait très mignonne, qu'elle a envie de me présenter. Donc vous voyez l'angle d'introduire cette femme-là dans mon cercle social pour qu'elle me présente ses copines ou sa cousine. Euh, ça peut être un angle valable et, et, et là je, je continue à jouer un peu avec la situation et, et, et je leur dis bah, vous savez on n'est jamais vraiment célibataire, on, on passe d'une personne à une autre et, et là la mère elle rigole et dit ah bah, c'est tellement français ça euh, donc j'assume cette réputation du, du French Lover euh, c'est comme ça que les français sont perçus à l'international donc je vous encourage à jouer avec ça et là je lui fais une bise à la française au lieu de lui serrer la main voilà, un peu d'éducation culturelle française euh, sous les yeux de sa mère euh, qui, qui commence à me regarder avec un regard noir quand je fais la bise à sa fille comme ça. Euh, et moi je lui dis non, non c'est ok, t'inquiète pas, je sais qu'elle est mariée. Euh, bref, c'était très amusant comme rencontre, une belle rencontre. Et euh, ce genre de rencontre, on ne sait jamais où ça peut mener. Alors, qu'est-ce que vous en pensez euh, N'hésitez pas à me poser vos questions dans la zone de commentaires en dessous, je réponds à toutes les questions, toutes les questions qui sont euh, à un minimum intéressantes et constructives. Likez la vidéo et abonnez-vous pour avoir la suite parce que la prochaine caméra cachée commentée que je vais vous faire, c'est un rendez-vous instantané avec une femme que j'ai rencontrée dans le Marais et qui pourtant, au moment où je l'aborde, était au téléphone et elle m'a fait poireauter quelques minutes avant de raccrocher. Donc vous allez voir que la persistance a porté ses fruits. Et si vous voulez apprendre à faire pareil, c'est-à-dire à provoquer et à réussir des rencontres partout où vous allez, bah il euh, y a deux façons de faire. Vous avez un programme vidéo qui est disponible sur le site web qui s'appelle Je ne suis pas dragueur et qui comporte une série de modules pour faire exactement ça. Et d'ailleurs, ce sont les méthodes qui sont utilisées en atelier ce qui m'amène à la deuxième façon que vous pouvez avoir à apprendre, et c'est de faire un atelier. Les ateliers sont plutôt pour euh, ceux d'entre vous qui sont les plus exigeants et les plus pressés. C'est un atelier qui s'appelle Rencontre Respectueuse, et je dois dire qu'il porte bien son nom. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures en caméra cachée. Au revoir.